Combien vous coûte vos cigarettes par an Peu de fumeurs sont capables de répondre à cette question. C'est normal, ils préfèrent fermer les yeux sur ce genre de détails car ça leur gâche inconsciemment leur plaisir de fumer. Mais pourtant, quand vient le temps d'arrêter, la motivation financière est un des premiers arguments qui les pousse à se bouger. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble le calcul de ce que coûte réellement le tabac à un consommateur français moyen qui fume 13 cigarettes par jour. Je vous préviens direct que c'est un calcul qui fait mal, mettons que notre consommateur fume des Malboros rouges à 10,50€ le paquet. Il y a 20 cigarettes dans un paquet, ce qui nous donne donc 10,50€ divisé par 20, soit un peu plus de 50 centimes par cigarette. On a dit que notre consommateur fumait 13 cigarettes par jour, le prix total de ce que lui coûte le tabac par an revient donc à faire, 13 x 0,525 x 365 pour un coût total de 2491€ par an. Avouez qu'avec 2491 euros par an, il y a de quoi se payer de belles vacances, de se faire plaisir ou de couvrir ses gamins de beaux cadeaux. Et vous, combien est-ce que vous économiseriez par an en arrêtant de fumer Dites-le moi dans les commentaires.